Dans ce MOOC, vous pourrez rapidement programmer et construire un objet interactif après avoir acquis les connaissances de base en électronique et en développement informatique. Vous serez capable de programmer un Arduino, un petit ordinateur utilisé dans les Fab Labs pour rendre les objets intelligents. Vous collaborerez entre apprenants, échangerez avec les experts de ce MOOC et apprendrez à devenir un vrai maker.